Bonjour, je m'appelle Patricia Apuleos, je suis étudiante en troisième année de Lettres modernes. Actuellement, je suis la présidente des Locals. Alors, j'étais toujours intéressée pour les développements durables, donc je me suis engagée tout de suite. C'était aussi un moyen de rencontrer des des étudiants françaises et aussi des étudiants internationaux. Cela m'apporte beaucoup de choses en ce moment. Étant président, il y a beaucoup de travail à faire. Ça m'a apporté beaucoup de responsabilités autour de la, au sein des laçons Ça m'apporte beaucoup, beaucoup de choses au niveau professionnel aussi, comme gérer un assaut et comme parler devant une caméra, par exemple. Alors, on est ouvert à tout le monde, international, national, grand, petit, toutes les couleurs. On, est, on accepte tout le monde. Il faut juste nous écrire sur les réseaux sociaux The New Locals Community sur Instagram et Denis Local sur Facebook. Et sur Gmail, c'est contactdenuocals.com Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir plus sur nos prochains événements. Salut, Salut.